Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer une carte qui tourne, donc euh, qui va euh, avoir un motif qui va tourner sur lui-même. Pour ça je vais utiliser une base de cartes. Je vous avais déjà montré, elles sont euh, un peu brillantes. Hop. Je vais mesurer combien elles font de large. Si vous n'avez pas de base de cartes, c'est pas compliqué. Hein. Vous prenez euh, une enveloppe. Et un, un papier un peu solide que vous pliez en deux euh, pour qu'il soit légèrement euh, inférieur aux dimensions de la carte. Mais voilà, il en existe déjà des tout près, donc c'est un petit peu euh, un petit peu de temps de gagner. Hop, alors oui, forcément, c'est un format. On n'est pas sur 10,5, on est sur 10,3, 10,4. Euh, je vais quand même considérer qu'on est. 10,5 divisé par 2 ça fait euh, 5,25 c'est génial on va faire 5,2 alors celui-là c'est qui coupe et moi ce qui m'intéresse c'est de plier je vais euh, enlever pour euh, parce que là on est limite en, en termes de taille donc vous voyez c'est tout simple, il y a un endroit par ici où on peut euh, euh, en tirant, voilà, enlever la lame. Donc ici ça coupe, c'est un petit triangle en métal et ça coupe. Et là par contre c'est juste un plioir, donc on a une lame, enfin euh, c'est pas une lame du coup, mais c'est en métal et euh, c'est très rond. Je vais remettre celle-là, si j'y arrive. Normalement c'est tout facile, hein. on penche d'un côté incruste et c'est bon alors mon 5 virgule à peu près de je mets ici je vais zoomer un peu. Hop. un peu beaucoup je vais mettre mon milieu de carte puisque ça va correspondre au bord j'aurais pu faire dans l'autre sens et mettre le bord à l'endroit que je désire j'essaye de vérifier que c'est droit voilà c'est ça et Hop. Si vous n'avez pas de plioir, il n'y a pas de souci. Euh, prenez délicatement votre papier et venez le plier euh, aussi proprement que possible. Et aussi proprement que vous arrivez à le faire. <coughs> voilà. Je rajoute. Voilà, bon, ça c'est tombé. <rire> je ne sais pas si je ferai une vidéo un jour sans, un, sans faire tomber un truc ou sans balancer quelque chose quelque part. Donc là, c'était pour renforcer le trait. Un des intérêts d'avoir des bases de cartes toutes prêtes, euh, c'est ça. C'est qu'en fait, ici, vous voyez que la pliure, elle est nickel, elle est propre, elle est droite. Euh, on a une base de cartes qui est colorée. Quand on a des bases de cartes colorées, euh, il arrive que le papier, enfin, du, du papier, de la cartonnette, etc., ce ne soit pas coloré dans la masse. C'est-à-dire que c'est juste la partie extérieure qui va être colorée. Donc quand on plie, euh, souvent, il y a des espèces de micro-déchirures hein, et ça va faire ressortir le blanc pas forcément très beau. Donc, euh, le, le fait d'avoir des bases de cartes, si vous n'utilisez pas du blanc, c'est intéressant pour ça. Entre autres, en plus du fait que ça vous économise le temps de coupage, etc. Mais sinon, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous entraîner avec du papier imprimante tout simple. Vous venez faire, hop, bien plié. On, on ajuste les deux bords ici on appuie et ensuite on appuie ici et on vient euh, pareil si vous n'avez pas de plioir c'est pas un souci vous prenez autre chose vous prenez votre règle euh, alors la règle évitez de prendre trop le bord parce que là, ça peut vraiment couper euh, et pareil ça peut venir griffer le papier donc euh, faut juste être plus délicat si on prend une règle pour faire ça. Ensuite, on va venir tracer un, un cercle qui va inclure la forme euh, qu'on veut faire tourner. Donc moi, c'était euh, euh, les tamponnages. Vous avez dit, moi bah, je vais les garder sur charge. Ça servira bien à autre chose quand j'ai fait mes comparatifs d'impression de presse de presse à, à tampon. Et effectivement, je les ai gardés depuis tout ce temps. Et ça fait un moment où je vous dirais il faut vraiment que je les utilise. Et m'énerve à, euh, à être sur mon bureau. On prend soit un compas, soit euh, une matrice de découpe, soit euh, autre chose. Euh, ça peut être votre mug par exemple, ou un, ou un pot. Euh, mais qu'importe, enfin quelque chose pour venir tracer euh, une forme à peu près correcte. Euh, moi je vais prendre ça parce que je ne je sais même pas où est mon mon, euh... ça y est, je trouve même plus le mot pour le compas, ah, voilà, mon compas, Hop. je vérifie que ça glisse bien parce que des fois il ne glisse pas bien et euh, c'est pas sympa du tout ce qui me fait comme résultat. Donc je voudrais être à peu près pour l'endroit le plus large, on est à peu près ici, il ne faut pas que ce soit trop non plus. Hop, voilà et je viens marquer euh, l'endroit que d'un que d'un côté hein, que du côté en épaisseur voilà donc là j'ai pris du crayon de papier, euh, enfin un, un porte-mine pour euh, marquer sur euh, la carte noire comme ça ça va pas baver et ça va tenir et voilà ce qu'on obtient ensuite ça je vais pas aimer c'est le découpage on va bien suivre le trait qu'on vient de, de représenter je vais dézoomer un peu hop donc prenez votre temps, allez-y délicatement voilà et plutôt oh là là il est un petit peu dur j'essaye d'y aller tout doucement voilà parce que le, les courbes et surtout quand on essaye de faire euh, sans à coup une belle courbe bien constituée bien régulière euh, c'est assez difficile à faire donc là si vous avez des matrices de découpe et une machine de découpe n'hésitez pas à utiliser ça ce sera beaucoup plus simple hop j'essaye de, de varier un peu les vidéos où j'utilise pas trop de matériel et donc là on, on est sur euh, ça vous le remplacez par un compas ou un, un fond de mug et c'est bon Hop, là on a ce que je veux ensuite je vais prendre ma colle voilà j'avais pris ça oui alors avec les gants ça va pas marcher alors on va venir réouvrir ça et désolé alors c'est les gants d'hydratation j'ai la peau assez abîmée j'ai fait beaucoup de bricolage euh impliquant de l'eau, de la peinture, et du coup après, eh ben faut laver les mains et puis la peau elle pète. Enfin faut laver les mains, un peu plus costaud, et la peau elle pète. Voilà. Donc, je mets mon petit collant. Ici c'est pas très pratique, je, je l'ai fait un peu grand hein, mon motif. Hop. Voilà. J'en remettrai pour être sûr que ça tienne bien. J'ai déjà prévu un bout de ficelle. Donc là, c'est ce qu'on appelle de la ficelle twin. Euh, twin, pourquoi Parce que euh, jumeaux, de couleurs, en fait, c'est deux couleurs qui sont mélangées. Donc là, c'est blanc et gris. Euh, J'en avais pris un beau rouleau, parce que ça va avec tout. Hein. Le gris, c'est... Euh, ça s'est sorti euh, extrêmement facilement. Et puis, euh, quelques-unes... Euh, de couleur, c'était un lot pour les autres mais le grand pot euh, était... Euh... Mmh. Bon, si vous n'y arrivez pas d'un côté, partez de l'autre Voilà, non, ça y est pas Bon Ça c'est la joie des papiers un peu nacrés, souvent euh, ils ont un toucher assez glissant et le double face fonctionne pas forcément très bien dessus On va y arriver quand même hein. Double face, ça me semblait un petit peu plus sûr Pour ce, cette créa Hop On positionnera ça aussi Et d'ailleurs je vais lui mettre son Son morceau de scotch Si je retrouve Où j'ai mis mon scotch Là, là dans ma main Hop. Voilà Hop. On peut remettre un petit peu de colle à côté Puisque là on va avoir les deux euh, morceaux ensemble Mais je le ferai après avoir posé le, la ficelle Hop Oui avec moi ça fait beaucoup Hop hop hop hop hop, hop, hop. On positionne Voilà Ici également c'est bien tendu Donc là c'est bien tendu et ça tient tout seul Je remets le petit bout que j'avais euh, en trop pour bien le fixer bien être sûr voilà donc là je peux remettre je peux ne rien remettre ou remettre un peu de colle ou un peu de, de double face c'est comme on le sent je vais remettre un petit peu de double face parce que pff, je, je fais pas des masses de mécanismes parce que ça nécessite quand même une certaine délicatesse et beaucoup de précision voilà et euh, la délicatesse c'est pas mon truc et euh, la précision euh, hmm, ça dépend hein. donc là je préfère bien bien renforcer la base <rire> toujours cette facilité merveilleuse hein. et là je vais mettre un morceau ici pour euh, que ça, ça reste bien fermé là, voilà. je vais également positionner celui-là. Je vais mettre quelques gouttes de colle sur les, les côtés du cœur. c'est voilà, c'est plus mon. Je me dis ce sera mieux, mais c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez prendre de la huile, vous pouvez prendre ce que vous avez, et puis vous, vous même ne, ne rien mettre en plus. Bien positionner mon second cœur sur le premier. Alors, là, je les avais bien découpés. J'avais vérifié ensemble qui, que les, les bords euh, correspondaient bien. Comme on a du blanc et, et du noir, on peut voir des petits, euh, des petits tours. Il y a, a, a d'autres choses qui peuvent être plus faciles à, à planquer. <rire> euh, si vous prenez euh, juste euh, deux fois le même papier, sans motif, sans tampon... Voilà. Avec... Euh, une couleur dans la masse ce sera beaucoup moins un risque de poser problème et je reviens positionner ça ici voilà c'est positionné c'est fait c'est prêt c'est fait c'est tout maintenant c'est les petits détails couper le fil à l'extérieur de la carte hein, pas dedans bien sûr voilà c'est de, de faire ça proprement voilà j'appuie bien ici hop comme c'est ça se non non non j'arrête ça faut servir pour notre création euh, comme je vous avais dit, ces, ces papiers-là, ils, euh, ils ont le petit souci, euh, c'est difficile à écrire. Et comme là, en plus, c'est une, une carte, euh, c'est presque noir, c'est un gris foncé, écrire là-dessus, c'est assez galère. Donc je vais venir euh, mettre un morceau de... Euh, là, là, là, là. de carton euh, blanc ça pourrait être du papier euh, autre bon alors ça par contre je le fais au, au visu n'hésitez hein. pas à vous à mesurer mais comme c'est vrai que j'ai pas mal d'habitude bon alors je, par contre je pense que mes chutes de papier ont... <coughs> il est possible que j'ai ouais c'est ça euh, c'est des papiers que j'avais découpé à l'avance il y a très longtemps et que j'ai récupéré et en fait ils ne sont pas découpés droit avec des angles à 90 degrés donc il faut que je les vérifie et que je refasse tout ça pour avoir des bords parallèles les uns aux autres je crois que c'est pas encore parallèle ça recommence déjà récemment j'ai fait une vidéo avec une aquarelle et c'était le même papier effectivement il n'était pas et c'est pas droit, <rire> il n'était pas droit, décidément, alors je, je sais pas quel matériel j'utilisais à l'époque pour faire mes, mes découpes, parce que ça c'est pas fait au ciseau, c'est au massico, ça y est je viens de me souvenir, c'était un massico à fil, il y avait un fil central, et en fait il bougeait, et euh, du coup j'ai eu des gros problèmes de découpe pas droite du tout à cette époque là, et donc ça a dû être fait avec ce massicot des enfers. <rire> voilà. Alors le, le, là ça va, le mot que je veux, je veux mettre euh, avec cette carte euh, est très très court. Très... Je ne je vais pas écrire des tartines, euh, des longues tartines, donc je peux faire un papier euh, qui aura été raccourci à plusieurs reprises. Mais sinon, euh, si vous voyez que vous êtes parti comme ça et que euh, ça ne va pas, eh ben, vous pouvez prendre un autre papier. Hein. Vous utiliserez celui-là pour autre chose. De ce côté-là. Je regarde si ça va derrière. Donc ça, je vais le coller à l'arrière. Alors, je rappelle, si vous utilisez scotch double face et que vous avez du mal à positionner les choses, euh, ou que ça risque de dé déchirer la création si vous euh, remanipulez et tout ça, il y a une astuce pour euh, pouvoir le pré-placer, en fait, avant de le coller vraiment. Alors, on n'est pas forcément obligé de faire tout le tour, mais je trouve que quand même, c'est un petit peu mieux, par contre on a peu besoin d'aller au bord, ça c'est pas utile. Voilà, je vais venir décoller juste comme ça, j'essaye de tourner dans le même sens si possible parce qu'après la manipulation bah, elle sera plus rapide aussi. Donc j'appuie bien et vous voyez que sur ce papier là ça se passe beaucoup mieux puisque c'est un papier qui n'est pas euh, satiné. Sur les papiers métallisés ou satinés, c'est souvent assez galère parce que ça vient euh, euh, glisser. Hop, voilà, la hauteur me convient, le bord ça me convient. Est-ce que je valide ou oui, oui je valide. Donc là j'appuie au centre, j'appuie sur les côtés et en fait du coup un, sur une moitié il y a le, le scotch qui est en contact, donc c'est dans le sens là, hop. et je viens retirer pour l'autre partie. Et là, c'est fixé comme j'avais dit. Alors, j'avais dit quand même une carte qui tourne. On aurait la si mon mécanisme ne marche pas finalement. Donc, on le recharge. Et en fait, on va on va mettre son petit mot, bien sûr, avant. Et on va le glisser dans l'enveloppe. Et quand on le sort de l'enveloppe, et eh ben, ça va tourner. Voilà. C'est mince. Décidément. Donc, je vous le refais une fois sais de regarder si euh, par rapport à la ficelle, il y a un sens qui serait mieux qu'un autre. Hop. Donc je le charge en tournant tout simplement. Voilà. Bah, un petit peu trop là. On mettra le doigt pour appuyer, le maintenir dans l'enveloppe. Et quand on va voir l'enveloppe, quand on va voir la carte plutôt, ça va tourner. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné des idées créatives avec des cœurs, des ronds, des petits personnages, autre chose, des smileys, ou tout ce que vous voudrez. Alors je vous rappelle, euh, vous pouvez vous abonner, liker mettre un commentaire. Euh, N'hésitez pas à me taguer aussi sur les réseaux sociaux si vous avez fait des réalisations euh, à partir de ça, ça fait toujours plaisir de voir ce que vous faites. Et puis bah, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et des beaux moments créatifs. Bye